Hello les amis j'espère que vous allez bien ici olga Mbani, votre consultant de business alors je fais cette courte vidéo aujourd'hui pour vous présenter la récapitalisation donc le plan stratégique pour le pack des 800 dollars qui vous permettra de gagner 100000 dollars voilà donc comment cela est possible 100000 dollars Comment à partir du pack de 800$ vous pouvez gagner 100 000$ en quelques temps donc euh, là vous verrez que les 100 000$ vous les gagnez au bout de 3 4 ans voilà au bout de 4 ans au bout de 4 ans vous avez déjà vous pouvez gagner vos 100 000$ donc euh, comment c'est possible avec euh, nos plans stratégiques c'est simple alors <coughs> le pack allons le chercher déjà il voilà c'est bon monsieur l'anjamena donc comment euh, récapitaliser le pack Njamina qui vous donne un retour sur investissement de 116 dollars par mois, soit 29,23 dollars par semaine, chaque 7 jours. Et pour euh, voilà, donc allons-y, hein, allons allons-y, allons-y rapidement. Alors, comme vous pouvez le voir, lorsque vous prenez votre pack de 800 dollars, vous le récapitalisez toute l'année, vous allez sans, sans faire aucun retrait, vous avez le 190% de votre capital. Donc, ici, au bout d'une année, vous aurez gagné 1500 dollars. Alors, pour avoir plus de gains, pour optimiser, vous verrez que vous pouvez commencer vos récaps dès la septième semaine. Parce qu'à la septième semaine, vous avez déjà 200 dollars dans votre solde cumulé qui vous permet déjà d'acheter un pack de 200 et en suivant cette méthodologie-là, vous allez acheter trois packs. Donc, vous allez récapitaliser 200 dollars trois fois. Donc, euh, le, la dernière récapitalisation se fera euh, à la 18e semaine. Voilà. Donc, 7e semaine, vous faites un récap. Euh, vous faites une récap. Deuxième semaine, euh, 13e semaine, autant pour moi. Vous faites encore euh, une autre récap. Et à la 18e semaine, vous faites la dernière récap à 200 dollars. Ensuite, on va attendre à la 26e semaine. À la 26e semaine, on peut déjà récapitaliser 400 dollars. Parce que l'objectif, c'est de, de, de récapitaliser les, les gros packs et de, de monter au fur et à mesure. Donc, vous voyez qu'ici, vous récapitalisez euh, 400 dollars. Ensuite, pour aller plus vite, la à la, la 29e voilà à la 29e semaine à la 29e semaine vous pouvez encore capitaliser 200 dollars rapidement pour venir commencer à 400 dollars à la 33e non à la 32, voilà à la 35e semaine vous reprenez avec votre pack de 400 dollars ainsi de suite vous allez commencer avec 400 dollars 800 Etc. Donc, vous voyez que plus vous avancez, plus les, les packs euh, grossissent. Ensuite, ensuite, ensuite. Donc, ici, en suivant le plan, on vient un peu faire le récap des packs ici. Donc, vous pouvez voir que la première année, vous récapitalisez euh, pour le pack de 800 dollars, vous récapitalisez 300, 3 fois 200 dollars. Ensuite, vous allez récapitaliser, euh, non, mais c'est 4 fois. 1, 2, 3, 4, voilà. Euh, 3 fois 400 dollars, 1 fois 800 dollars. À la deuxième année, vous allez récapitaliser plusieurs fois le pack de 800 et celui de 1600. Ensuite, à la, quatrième, à la troisième année, vous allez faire les récaps de 3200, ensuite 6400, donc 3200 et 6400, juste en suivant le, le, le, le plan stratégique. Voilà. Donc, avec cette stratégie-là, vous allez vous retrouver à la. Quatrième année, avec un cumul déjà. Ici, vous atteignez le cumul dès la quatrième année des 100 000 ici. Donc, l'objectif étant de finir par acheter le pack des 100 000 Voyez un peu. Parce que l'objectif, c'est qu'avec le, le pack de 800 que vous puissiez vous offrir un pack de 100 000 ou à 2000. Donc, vous voyez qu'ici, euh, au bout de la cinquième année, vous avez la possibilité de commencer à récapitaliser le pack des 100 000 Et ça, plusieurs fois. Donc, les gains sont assez énormes, comme vous pouvez le voir. Donc, vous, vous, vous atteignez le pack de 51 200 dollars plus rapidement. Le, vous atteindrez ça plus rapidement le 28 janvier 2025. Voyez un peu. Donc, à la 190e semaine. Le pack de 100 000 dollars le plus rapide peut être atteint le 8 juillet. Le 8 juillet. Mmh. Quelque part ici. Voilà. À la 213e semaine. Bon, ici, c'est pas écrit. C'est pour dire que quand on a déjà ce pack ici, on peut déjà récapitaliser de façon plus rapide, si on veut aller plus vite. Mais ici, on a pris le timing normal. Donc, euh, voilà. Maintenant, allons au plus important, ce qui est euh, combien ça fait le chiffre. Le chiffre, donc. Si on va de manière chiffrée, Si on va de manière chiffrée. En fait, ici, vous pouvez modifier en fonction du prix auquel vous achetez vos limo Et du prix auquel vous vendez vos limo. Voilà. Donc, si vous avez acheté vos limo à 700$, par exemple. En particulier parce que la valeur des limo chez Egypte, c'est 1000 francs. Voilà. mette les vraies valeurs? Et ici, c'est 600. Voilà. Donc, voilà ce que vous gagnez à la première année, ayant investi euh, 800 dollars. Voilà ce que vous gagnez, 1600 dollars la première année. Avec les récaps, soit million 1 ,014 000 si vous faites les retraits chez mal ou 1 ,065 000 si vous faites les retraits euh, en particulier. Donc, vous voyez que même si euh, vous avez marché le dollar à 1000 francs, vous avez quand même une marge de 200 000 francs maintenant la plupart on n'achète pas les dollars à 1000 francs donc on continue à la deuxième année vous êtes à 5200 donc à la deuxième année vous avez déjà euh, 3 300 000 de gains donc soit 413 donc à la troisième année vous voyez que plus les caps s'avancent plus les, les, les, le temps est long plus les gains aussi sont costauds parce qu'ici, à la troisième année, vous vous retrouvez avec 19 000 dollars, soit 12 millions. Ici, à la quatrième année, vous vous retrouvez à 49 millions. Et à la cinquième année, waouh, waouh, waouh, waouh, wow, plus de 250 millions. Donc, vous voyez que le plan stratégique des récaps est possible. Pour ceux qui ne savent pas comment rentabiliser avec mal vous avez deux solutions possibles. Soit, vous faites les récaps toute l'année soit aussi vous faites la tontine, vous pouvez faire les deux à la fois, parce que soit disant, euh, cela étant, voilà, parce que cela étant, avec la tontine, vous gagnez plus rapidement en investissant peu, voyez un peu, et, un peu de, et en une année. Par contre, avec ton plan de récap, c'est pour toi, mais c'est personnel, donc tu peux faire dans un an, deux ans là notre stress Voilà, donc voilà un peu euh, le plan de récapitalisation pour le pack de 800 dollars que vous avez demandé. Donc, on va se dire, on va se dire à, à la prochaine vidéo, je vais présenter soit le pack de 6400 et le pack de 3200. Voilà, donc j'espère que le plan vous a intéressé. Pour ceux qui le veulent, comme je vous l'ai dit, payer la matière grise, euh, voilà vous me retrouvez juste dans mon inbox et je vous donne le prix du fichier. Ceux qui payent reçoivent le fichier sans façon. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, euh, surtout n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos, et on se revoit tout à l'heure pour le plan Tantine. Ciao, ciao